bienvenue sur cool paradigme le but de cette vidéo c'est de réaliser un savon boule si possible avec des, des restes de savon en faisant bien attention bien sûr qu'il soit suffisamment propre. alors là on n'a pas de restes de savon alors on va casser un savon en morceaux et le, le rajouter à celui qui est déjà cassé alors il est dans un sac en plastique pour éviter d'en mettre partout et puis ça va nous faire des petits morceaux après un peu plus de coups de marteau que ce qui est présenté ici qu'ils soient bien séparés des morceaux suffisamment petits pour qu'ils puissent absorber suffisamment d'humidité rapidement quand on rajoutera un peu d'eau ça va être un savon bicolore euh, là il faut rajouter une toute petite quantité d'eau au début pour être sûr de pas trop en mettre question de question d'éviter de devoir euh, faire faire évaporer une, une pâte qui serait trop humide pour être modelée. faire un nœud hein, pour que ça, euh, <rire> ça s'évapore pas euh, autrement qu au pasto, enfin que dans le savon, quoi, ça va savon, bon, ça va pas servir d'humidificateur. Fait. Et voilà, le savon boule est prêt après deux jours de tropage et deux jours de séchage. Merci et à bientôt